Vous pouvez aussi mettre à jour votre liste de numéros favoris et ajouter ou modifier des options. Par exemple, si vous voyagez, utilisez l'application Mon Compte pour ajouter un ensemble de services d'itinérance, même si vous êtes déjà à l'étranger. L'application est idéale pour payer vos factures. Vous pouvez toujours faire un paiement unique, mais si vous êtes dans la lune comme moi, configurez des paiements préautorisés pour éviter d'oublier votre facture chaque mois. Non seulement l'application est gratuite, mais vous ne serez pas facturé pour son utilisation